On y est presque. FUYEZ Ils vont nous rattraper Va-t'en Et maintenant. On poursuit le rêve de Roland, on passe la frontière et on quitte cet endroit pour toujours.